Eh bien, on, nous allons commencer ce, ce webinaire donc qui est dédié à euh, cette évolution, ce changement radical euh, de, sur le B2B et euh, qu'on a un peu sous-titré de façon provocatrice. Oubliez vos sites web. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il faut que vous jetiez vos sites web. C'est simplement qu'il faut repenser la façon euh, dont vous concevez des sites web pour les englober dans quelque chose de beaucoup plus large, qu'on va décrire tout à l'heure avec Bertrand, qui s'appelle... L'expérience digitale, en anglais, euh, on a des outils qui sous-tendent ça, et notamment euh, Ibexa, qui est euh, le nouveau nom pour ceux qui ne sauraient pas encore, de, de Easy System, hein, qui s'est qui rebaptisé Digital Experience Platform. Ces nouveaux outils, vous savez, dans le temps, on parlait des Content Management Systems, dans le début des années 2000, des outils qui permettaient de gérer des contenus et de les publier. Mais aujourd'hui, euh, le l'expérience qui est demandée par les utilisateurs est, est tellement, a tellement évolué par rapport à ces besoins-là qu'on a besoin de nouveaux outils qui sous-tendent ça. C'est plus que de nouveaux outils, hein, ce sont carrément euh, des matrices justement à expérience digitale. On va voir avec euh, Bertrand ce qu'il entend euh, par cela. Alors, euh, juste un peu de une séquence pour le, le webinaire suivant on vous remettra, euh, Isabelle va nous mettre euh, dans le chat euh, le, euh, le lien vers, euh, vers euh, cette fiche d'inscription de, de, euh, qui est euh, ici, Attends, je vais essayer d'enlever cette fenêtre qui m'embête, euh, voilà, euh, le 26 mai 2020, hein, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on organise ce webinaire, euh, c'est une, une avant-première pour un événement qui est organisé par Ibexa. Alors, c'est comme tous les événements en ce moment, euh, il se passera en ligne. Euh, on n'a pas trop le choix. Euh, ça durera trois heures, mais vous aurez la possibilité de vous euh, insérer dans cet événement au moment où vous le voulez. Et vous aurez plusieurs, euh, plusieurs salles euh, Zoom qui vous seront proposées euh, par Ibexa. Et alors, je vous, je vous invite à vous inscrire euh, aux tracks qui vous intéressent. Hein, euh, si vous n'êtes pas intéressé par les tracks qui sont plus produits, euh, il y a des trois ex, euh, trois parties qui sont à mon avis plus intéressantes pour les pour les utilisateurs, les visiteurs occasionnels. Il y en a, il y en aura un témoignage d'Essilor, puis euh, un témoignage de la Fédération française de golf, et puis ensuite une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer euh, euh, donc ce 20 mai. Il va le 6 mai, pardon, à 9h30, euh, jusque 12h. Et comme je vous l'ai dit, on vous enverra les, tous les détails. Vous aurez la possibilité de vous pluguer soit à 10h30, soit à 11h, soit à 11h30, soit à 9h40 dès le début, si vous le désirez. voilà Isabelle nous remettra ce lien mktg.info/ibexa pour ceux qui désirent euh, s'inscrire. Alors, je vous ai promis un cadeau. Euh, Hein, euh, voilà, vous aurez un, un livre blanc sur le Digital Experience Platforms. Euh, voilà, comme il n'y a, a pas de repas gratuit, le, le livre blanc, on vous le distribuera à la fin de ce webinaire et vous pourrez le télécharger euh, librement. Alors, on a prévu un format euh, assez... Euh, assez direct, c'est celui que je pratique depuis maintenant quelques semaines et que je trouve avec plutôt du succès, c'est qu'on fait des présentations qui restent assez courtes pour permettre un maximum d'échanges en ce moment où il y a tant de questions qui se posent ici et là. Et donc, en fait, au bout de 30 minutes, donc vers 9h30, nous ouvrirons les micros pour une séance de questions-réponses et puis on mettra également un petit sondage en ligne et puis à la fin, on vous donnera un livre blanc. Alors, pour ce, cette petite présentation qu'on va essayer de faire courte et dense, euh, quatre parties. D'abord, je vais revenir sur le rapport Forrester en quelques mots. Ce rapport euh, qui, finalement, euh, <rire> commence à dater un peu, il date de 2015. « Death of a B2B Salesman ». C'était le, le titre de de Forrester et pas B2B2, B2, euh, qui finalement était une sorte de, de jeu de mots par rapport à un, une pièce de théâtre d'Arthur de Miller que vous connaissez peut-être, Death of a et qui dé, dé, dé décrivait un monde euh, assez euh, révolutionnaire pour euh, la vente en B2B, du moins aux États-Unis, hein, puisqu'il prédisait, ni plus ni moins, qu'un million de jobs dans la vente allaient disparaître d'ici 2020. Or, nous sommes en 2020, 5 ans, donc on va se poser la question avec Bertrand, et là aussi on va se donner 5 minutes, de savoir ce qui s'est vraiment passé depuis 2015 et où on en est. Ensuite, on verra la réalité des enjeux du commerce B2B d'aujourd'hui et de demain, et bien entendu tout cela sous-tendu par l'importance du digital et comment le digital peut soutenir cette réalité et ce futur avec… En plus, une petite dose d'incertitude. Hein, euh, sinon, ça ne serait pas marrant euh, vu la situation qui nous arrive. Mais qui finalement, c'est mon avis, je le partage, euh, pense va faire que accentuer et euh, euh, comment dire accélérer des changements qu'on sent depuis des années. Je, je, on va publier cet après-midi sur Visionary Marketing une interview de. de euh, de Maxime Beaumard, le directeur marketing de iAdvice, qui m'expliquait hier que ça faisait des années et des années et des années qu'avec des gros clients, ils essayaient de, euh, comment dire, de les convaincre de passer sur le chat en ligne. Des années, des années, des années. Et il ne se passait rien. Et les décisions sont prises en quelques heures pour mettre… Euh, quasiment l'essentiel de leur relation client, puisqu'il y a même certains de ces clients qui ont coupé le mail pour aller sur de la relation client directe en ligne. Euh, voilà, donc si on le voit ça dans le domaine de la relation client, on peut aussi s'attendre à voir une accélération euh, certaine dans le domaine de la vente, euh, euh, non seulement les plus difficiles de se rencontrer, mais il va être aussi... Euh, euh, quand même assez euh, intéressant d'utiliser ces outils qui finalement euh, euh, qu qui existent depuis assez longtemps, euh, ce qu'on fait aujourd'hui, je euh, faisais déjà il y a 20 ans chez France Télécom, donc c'est vous dire qu'il y a un certain temps quand même pour que les technologies se mettent en place dans les entreprises. Alors, ce rapport de Andy Ho 2015, Death of a B2B salesman qui nous prédisait le million de... de commerciaux B 2 B qui allaient disparaître et perdre leur job au profit, je le lis, du self service e-commerce. Donc, euh, ben, euh, aujourd'hui, on n'a pas véritablement vu ça. Qu'est-ce que c'est énorme, un hein, million de commerciaux aux États-Unis. Pour vous donner une idée, c'est 4,5 millions de commerciaux qui existaient en, dans ce secteur en 2015. Donc, c'était ni plus ni moins que 25% de cette population. Alors pour ce euh, pour ce Arrivé à cette conclusion, Andy et toute l'équipe de Forester ont conclué quatre, présenté quatre choses. J'ai fait ici un résumé, je ne peux pas partager ce rapport avec vous, ce n'est pas autorisé, mais j'ai fait une petite entorse au règlement, j'espère que mes amis de Forester n'en voudront pas trop pour vous montrer le résumé de ce rapport d'avril 2015, tout juste, quatre ans, tout juste cinq ans et qui tenait en quatre points. D'une part, les préférences des acheteurs avaient véritablement changé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on nous dit depuis des années, et pour ceux qui font de l'inbound marketing et du content marketing, pour ma part depuis 25 ans, on le sait depuis longtemps. Ce qui, est, ce qui change aujourd'hui, c'est la massification de ces changements de comportement. Et ce que citait Forrester, toujours avec un gros décalage entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, hein, comme toujours, euh, Donc, on peut s'attendre à ce que ces, euh, ces chiffres-là, on les retrouve aujourd'hui chez nous, 93% de ces acheteurs B2B déclaraient euh, euh, préférer euh, acheter en ligne quand ils avaient décidé. Alors, euh, bien sûr, on ne va pas acheter en ligne, euh, mettons, une nouvelle centrale nucléaire, ou une nouvelle usine, ou un service à 250 000 euros, ou à 1 million d'euros chez Capgemini. Ça, ça paraît, ça paraît logique. La vente en B2B, en même temps, euh, c'est quelque chose, c'est peut-être un peu ce qu'on peut reprocher à ce, à ce, à ce rapport. Et, et j'avais d'ailleurs fait tout un, un travail de... De benchmark là-dessus pour pour cap il y a à peu près trois ans dans leur journal digital c'est que le, la vente en b2b ça recouvre des réalités qui sont très diverses qui vont depuis le marché de masse en b2b vers le bas de marché je prends un exemple le, la vente de cartouches d'encre en ligne par exemple qui se fait qui où les décideurs sont directement les acheteurs et qui sont souvent les, les secrétaires en fait hein, ou les assistantes et qui ont aussi un pouvoir d'achat euh, qui est assez euh, limité sur des produits comme cela et, et immédiat. Il n'y a pas besoin de demander une autorisation pour commander une cartouche jusqu'à des produits de vente complexe, des services de vente complexe qui eux nécessitent une discussion. Alors euh, on continue sur ces euh, sur ce rapport. Euh, les, euh, le reproche de Forrester était de dire que oui, mais bon, ces modèles de vente en B2B restaient essentiellement physiques et centrés euh, sur euh, finalement des méthodes traditionnelles et assez anciennes. Il reprochait aussi aux entreprises du B2B de ne pas être assez euh, lancées dans le e-commerce. Leur chiffre, c'était 25% des entreprises en B2B qui vendaient en ligne. Encore une fois, dans la perspective de ce que j'ai décrit juste avant, ce n'est pas forcément idiot, en sachant que le B2B lui-même est quelque chose de difficile à quantifier. Je vous invite à aller chercher les statistiques. Bon, bon amusement et bon courage, parce qu'en fait, tout bêtement, le B2B, considéré comme les biens et les services intermédiaires, ne compte pas dans les mesures du PIB. Donc, on ne le mesure pas. On peut simplement l'évaluer à à peu près un tiers de l'économie mais c'est une évaluation et qui n'engage que celui qui la donne puisque en fait on ne le mesure pas mais c'est forcément on sent je dirais de manière intuitive que le B2B est important mais, mais c'est très difficile à calculer donc 25 des entreprises en B2B qui vendent en ligne si on se réfère à cette grande variété de Société et de mode de vente, hein, finalement, c'est pas mal, hein, ça commence déjà à être significatif et ça correspond euh, pour mon expérience personnelle, à force de discuter avec des amis, des collègues, des confrères qui euh, fournissent des sites e-commerce euh, sur le terrain, à peu près à la réalité de ce qu'on voit en France aujourd'hui, euh, à peu près 25% des sites qui sont euh, réalisés sont. Euh, sont pour des, des entreprises en business to business. Voilà. Euh, ceci étant, euh, quand même, le commercial n'est pas complètement mort parce que là où il y a besoin de faire de la vente complexe, de faire de la négociation, de faire aussi d'aller discuter autour du service, de la prévente, où il y a une, une valeur ajoutée qui est très forte, donc forcément, plus on va monter dans le haut de marché B2B, plus il va y avoir une valeur de marché, une valeur. Importante, plus on va avoir une nécessité de parler à une personne humaine, ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire, et j'en reviens à ce que expliqué tout à l'heure de, de mon interview avec Maxime, qui lui finalement parlait du B2C essentiellement, il nous parlait de décathlon, il nous parlait de cette entreprise comme ça, mais ça n'empêche qu'en B2B, si on a plus de difficultés à se voir et que d'autre part, on finit par trouver, et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont réalisé cela les dernières semaines, que finalement, les modes de travail en ligne étaient aussi assez pratiques et aussi assez économiques. Euh, ben, finalement, euh, le mode d'interaction directe par le digital est aussi euh, une transformation euh, du, euh, du métier du B2B dans le haut de marché qui, à mon avis, va être intéressante en dehors de, simplement du e-commerce. Voilà. Et puis, euh, donc, le ce que re recommande, et c'est le dernier point euh, Forrester, euh, eh bien, c'est d'automatiser euh, ce processus de vente euh, avec euh, des services, euh, du service 24-24 sur 7, euh, de la prise de, de la prise de vente, de faire évoluer, en fait, ce qu'on appelle les inside sales pour les mettre sur le digital euh, les, euh, de personnaliser des, alg des algorithmes pour pouvoir améliorer les recommandations produits et apporter plus d'informations à ces fameux acheteurs qui préfèrent acheter en ligne et qui préfèrent se débrouiller tout seuls, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Euh, améliorer aussi la transaction et les contrats euh, qui n'ont pas été, euh, comment dire, euh, ennuyé par ces contrats à signer en ligne, alors qu'en fait on peut faire tout digitalement depuis déjà des années, et maintenant beaucoup mieux encore avec des solutions de signature en ligne, que ce soit chez Adobe ou chez DocuSign ou ailleurs. Moi qui signe souvent des contrats, maintenant ils sont quasiment tous devenus par la force des choses électroniques, mais ça fait longtemps qu'on peut faire ça. Des outils d'optimisation des prix, le chat, on en a parlé avec iAdvise, ils sont essentiellement orientés sur le B2C mais je ne vois pas pourquoi parce que le B2B pourrait très bien servir aussi dans ce domaine. On l'a vu dans le domaine de, du conseil juridique par exemple, le conseil juridique se développe beaucoup en ligne et il commence d'ailleurs à disrupter ces professions-là. On peut très bien voir arriver ce genre de, de service, ça, ça existe d'ailleurs déjà, Wengo fait ça depuis longtemps dans le conseil, par exemple, mais c'est quand même assez anecdotique. Et pourquoi ne pas imaginer dans le futur avoir des outils de conseil qui permettent à des consultants de parler à des populations beaucoup, beaucoup plus larges sans jamais quitter leur bureau et de donner peut-être d'autres formes de conseils, peut-être un peu plus... Euh, euh, des, des conseils plus rapides plus directs plus, plus, plus faciles à mettre en œuvre, euh, et de manière euh, entièrement euh, en ligne même sans, sans pour autant l'automatiser voilà et puis bien entendu euh, tout ce qui est euh, prospection, inbound marketing et là depuis 2015 les choses ont beaucoup beaucoup évolué euh, notamment autour de l'inbound parce qu'en B2B euh, je dirais là clairement on voit deux choses qui se Développe d'une part la systématisation d'une barre marketing et l'automatisation, d'ailleurs parfois à outrance, dans le bas de marché. Et puis, côté haut de marché, le développement spectaculaire de l'ABM, Account-Based Marketing, qui n'est pas forcément une technique très nouvelle, puisqu'elle date du début des années 2000, elle a été inventée en 2002 par Accenture, et beaucoup, ça a été mon cas, en ont fait, sans, comme M. Jourdain, sans savoir comment ça s'appelait pendant des années. Et puis aujourd'hui, l'ABM est en train de s'imposer comme la vraie technique de, je dirais, de remplacement, ou plutôt de superposition à l'inbound marketing dans le, dans le haut de marché B2B. Donc, en conclusion, euh, quatre, euh, quatre points de résumé de ce euh, de ce rapport qui montrait un, une reconfiguration totale hein, je vais pas parler encore à nouveau de révolution parce que je n'aime pas ce terme reconfiguration totale du domaine B2B et, et là là c'est la deuxième partie nous allons voir avec Bertrand euh, quels sont euh, les, comment dire, euh, les, les points qui, ont, qui se sont avérés et puis ceux qui se sont euh, révélés peut-être moins justes Je vais arrêter mon partage pour qu'on voit, voit bien Bertrand. Merci Yann. Euh, Jean, mais tu as, tu as déjà parlé de beaucoup de points qui sont déjà, tu as déjà adressé les, quelques solutions. Donc non, ce qui s'est vraiment passé, effectivement, c'était un le million de salespeople de sales ou de vendeurs dans le B2B euh, n'ont pas disparu, euh, très clairement. C'est dur d'avoir les chiffres d'ailleurs hein, du nombre de vendeurs dans le B2B euh, dans le monde. Comme tu dis, c'est un domaine qui n'est pas forcément évident à, euh, à estimer. Mais euh, j'ai trouvé les chiffres de 2018. Donc, il y en avait 4,5 millions aux États-Unis en 2015, donc au moment du ce rapport. Ils étaient à 5,7 millions. Donc, ça, ça a même augmenté le nombre de de vendeurs B2B. Qu'est-ce qui s'est passé On peut se poser la question euh, entre, cette, euh, entre ce constat en 2015 qu'il qu y a un fossé qui grandit finalement. Et c est, c est, rapidement, peut-être, c'est là que nous, chez Ibexa, on va vouloir se positionner. On veut, on veut résoudre ce problème-là dans la transformation numérique du B2B. C'est exactement ça, le, le décalage, le fossé qui se creuse et qui s'accélère entre la manière traditionnelle de vendre. Euh, D'ailleurs, dans ce rapport, il parle... Il fait un peu un cliché du salesman, il parle de, du golf, des rendez-vous au golf où on rencontre son fournisseur euh, tous les, vendre, les dernier vendredi de chaque mois. Enfin, voilà, C'est un peu le cliché du, de la vente B2B d'il y, y a 20 ou 30 ans. Euh, et, mais en tout cas, la manière traditionnelle de vendre, la grande majorité des entreprises B2B vendent encore de manière traditionnelle avec leurs commerciaux sur le terrain, dans des cycles de vente qui sont suffisamment longs et complexes, des négociations... De, contractuels, commerciaux, juridiques. Donc ça, c'est un fait. Et là, encore une fois, la grande majorité des entreprises sont dans cette situation aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, donc c'était un petit peu la, la, la sonnette d'alarme, un peu provocatrice de, de Andy Or qui disait, ben voilà, le, le, les comportements, les attentes côté achat sont en train de changer. Et, et, et le comportement principal qui a changé, c'est ce, ce côté, je fais mon shopping. Euh, C'est-à-dire, je n'ai plus qu'un seul fournisseur, celui que je vais rencontrer au golf, euh, comme, comme il disait. Mais je fais mon shopping, je vais être un peu plus opportuniste, chercher des pièces, des services euh, sur des places de marché, notamment les marketplaces B2B euh, qui, sont, qui sont en, en forte croissance. Et puis, je, je veux placer l'expérience, et c'est là où on va certainement y revenir, l'expérience au cœur de, de, mon, de mon process d'achat. Euh, là aussi, il y a beaucoup de rapports qui sortent sur le, la valorisation, euh, derrière les préférences des acheteurs sur une, une expérience d'achat fluide euh, par rapport à une problématique simplement de prix. Et puis, tout ça, bien entendu, influencé par, euh, bah, par leurs expériences personnelles dans le B2C et puis par l'influence des nouvelles générations. Donc, voilà, il y a ce fossé qui se creuse. Euh, il était annoncé en 2015. Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme euh, comme Andy Orr l'avait suggéré ou, en tout cas, prédit. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui ont été sous-estimées par, par ce rapport-là. Alors après, encore une fois, ces rapports ont aussi la, la volonté d'être provocateurs et, et, et de, de, de secouer un petit peu les industries. Mais je pense qu'il y a deux choses qui ont été sous-estimées. La première, c'est qu'il y a une sorte de raccourci en disant que la transforma, transformation numérique des entreprises B2B bah, c'est transformer seulement leur process de vente. Or, ce qui s'est passé dans, les, dans ces cinq dernières années, c'est que les entreprises B2B ont investi énormément dans leur transformation numérique, mais elles ont investi beaucoup sur leur cœur de métier euh, pour tout simplement produire euh, plus à moindre coût, pour être sur des problématiques d'efficacité, de marge. Euh, et puis... Euh, euh, D'ailleurs, on peut prendre l'exemple de, de l'industrie, hein. on est à l'heure de, de, de l'industrie 4.0, il y a des investissements énormes qui ont été, été faits sur, sur les, les smart factories, les, les, ces usines connectées pour encore une fois produire de manière plus automatisée, plus automatisée et, et à moindre coût. Donc, je pense que si, si on est une entreprise du B2B en 2015 qui, qui continue de vendre et qui, et qui a des ventes qui continuent de progresser, bah, c'est normal, je pense qu'on qu qu priorise peut-être ces, ces, ces investissements sur du cœur de métier, l'exemple de, de ces usines, et, et, euh, et, et pas seulement euh, la partie vente. Donc ça, c'est un premier constat. Je pense que euh, c'est important. La deuxième, la deuxième partie, je pense que Andy War, ou en tout cas Forester sous-estimait la capacité des entreprises bah, à transformer ce, ce salesman, à transformer ce leur force commerciale. On n'est plus aujourd'hui, et nous, on l'a vraiment vu, hein, je ne sais pas toi, Yann, dans, dans, dans, de ton côté, si tu as remarqué un changement des, des équipes commerciales, mais on voit très bien aujourd'hui que le commercial B2B, donc on est dans le métier du logiciel pour entreprise, pour grand compte, euh, ben, il va au-delà de la prise de rendez-vous et, et de signer un contrat. Il, il, a, il a dû se, se réinventer, c'est plus un conseiller qui connaît beaucoup mieux ses offres, qui connaît beaucoup mieux son euh, qui comprend beaucoup mieux les besoins clients et il intervient plus tard dans le cycle de vente. Donc, euh, il, en fait, il n'a il, il il pas, pas disparu ce salesman, mais il a plongé dans le sales funnel, si je peux dire ça comme ça. Il est plus loin dans le cycle de vente et, euh, et il apporte une plus grande valeur ajoutée. C'est un conseiller, il doit bah, travailler beaucoup sur la confiance, sur la compréhension des besoins. Et en parallèle de ça, puisque lui, il a plongé dans le funnel et tu le disais, Yann, sur le haut du funnel, c'est le digital marketing qui a pris le relais. Donc, dans les cinq dernières années, là aussi, c'est un constat. Tu as, tu as cité quelques outils marketing, mais le dialogue, la prise de dialogue avec les prospects ou avec les clients se fait de manière digitale, alors soit via le, la capture, via le, via le chat. Mais si on prend le, la marketing automation dans le B2B, j'ai regardé les chiffres de 2019, de 2020, pardon. Il, le, le marché de la marketing automation était à 1,8 euh, milliard de dollars, millions de dollars, en 2015, et il est passé à, à, à 7,2 milliards de dollars en 2020. Donc, tout ça prouve bien que la première partie de la, du dialogue avec les prospects et avec les clients, euh, c'est maintenant digitalisé. Le salesman, pour reprendre encore une fois le terme employé par Andy Hor, intervient plus tard sur, sur des, des, des discussions à plus grande valeur ajoutée et il, il a évolué et il s'est transformé. Donc, pour conclure, je pense qu'il y a eu une, une, une surestimation de l'e-commerce en, en disant, vendre d'une nouvelle... Transformer sa manière de vendre, c'est systématiquement de l'e-commerce et du self-service e-commerce. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils utilisent comme terme exact dans le rapport. Et sous-estimer l'engagement, la notion d'engagement euh, qui, qui, qui est passée par du digital marketing et par une transformation de ces équipes commerciales qui, a, qui apportent aujourd'hui une plus grande valeur ajoutée. Donc, euh, en tout cas, moi, c'est, je pense, ma, ma vision des, de ce qui s'est passé entre 2015 et 2020. Merci Bertrand. Je, je rajouterai… Euh, enfin je... Je dirais pour répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport à comment j'ai vu évoluer le, le monde commercial sur le terrain. Je crois qu'effectivement le, le avait bien vu le cet aspect de du commercial qui devient chez Cisco on parlait de trusted advisor le conseiller le conseiller de confiance. Mm. C'est pas véritablement nouveau les, les je dirais les les, les, les champions de la vente en B2B, euh, les Cisco, euh, les, les Microsoft, les IBM, je crois, notre ami euh, Loïc Simon qui nous rejoint, euh, connaissent tout cela par cœur. Donc, euh, c'est des, des méthodes d'ailleurs qui, euh, qui sont assez anciennes, qui remontent euh, aux années 80, avec euh, Michael Bosworth, hein, c'est toujours dans les vieux pots qu'on qu fait les bonnes soupes, euh, solution selling, value selling, etc. etc. Tous, les, tous les grands... Les experts de la vente connaissent tout ça. Mais ce qui était, je dirais, une sorte de, de, de, de technique avancée pour euh, vendeurs d'élite est devenu quelque chose de plus banal et qui s'est répandu partout, euh, dans, au moins, je dirais, dans le… Dans le milieu et haut de marché B2B. C'est-à-dire qu'en fait, les commerciaux, et d'ailleurs Loïc connaît ça bien, puisqu'il anime le Social Selling Forum, et il sait que tous les commerciaux sont face à ce, euh, ce, comment dire, ce dilemme euh, qui les oblige à changer, comme tu dis, devenir des fournisseurs de solutions, euh, des fournisseurs de produits, à devenir des fournisseurs de solutions, mais qui deviennent aussi des consultants, des trusted advisors. Mmh. Et ça, c'est pas quelque chose qui est simple, qui s'est imposé tout seul. Ils ont tous compris ça. Je pense qu'ils ont tous compris ça. Et mmh. tout le monde s'est mis un peu à courir comme des poulets sans tête. Mmh. On a vu euh, notamment chez certains éditeurs de logiciels que je ne nommerai pas par pudeur, euh, on leur a collé un, un objectif sur le, le, leur social selling index, hein, qui est une espèce de, de gimmick euh, inventé par LinkedIn. En gros, euh, je vais la faire courte. Euh, si on publie comme un fou toute la journée, euh, et qu et qu'on clique partout et eh bien du coup on vient avoir un super social selling index mais en fait euh, il y a eu l'équipe a, a un peu perdu de vue l'objectif redoubla d'efforts et donc du coup on a on n'a pas vraiment dans ces cinq dernières années euh, trouvé la, la véritable euh, solution pour faire évoluer euh, en, de façon euh, euh, uniforme c'est ses forces de vente vers le haut, mais c'est dans un sens un peu normal aussi, ça va pas arriver tout de suite. Ensuite, je pense que là où Andy Orr s'est planté, c'est sur euh, ce qu'en fait, le B2B, en fait, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Il y a une myriade, une myriade de différences euh, entre les, le bas de marché, les produits et les marchés de masse en B2B euh, et les marchés qui sont des marchés individuels ou des marchés euh, et puis, après, de, de, plus, de plus en plus haut de gamme euh, sur les, les ventes euh, très complexes. Je parle même plus de ventes complexes. Je parle de ventes très complexes, euh, sur les, comme celles sur lesquelles j'ai pu travailler des fois avec des, des, ouais. des, des marchés de 1 milliard d'euros avec 150 ou 200 décideurs. Enfin, ouais. C'est des, des choses énormes. Et quel, quel que soit le marché, je pense que le, le changement euh, il y a quand même eu une évolution. Même si tu dis le solution selling, ça existe depuis, depuis des années et des années. Le, le, le, constat, le constat qui s'est qui est, présenté aux commerciaux eux-mêmes, je ne pense pas que ça vienne forcément du management des entreprises qui ces cinq dernières années sont, se sont dit, il faut que… Il y, y a ça aussi, hein, ils ont vraiment mis des, des initiatives en place dans leurs entreprises pour faire évoluer leurs forces commerciales et les rendre plus expertes. Mais, mais le commercial lui-même se rend compte de, de par la, la quantité d'informations aujourd'hui euh, disponibles. Quand le prospect rentre en contact avec, avec le commercial, il a déjà lu des rapports de, de, sur, sur, sur la solution. Il a eu des comparateurs, des calculateurs, il a vu des, des forums qui, qui, qui parlent de ses produits. Donc, je pense que le commercial lui-même s'est confronté à un acheteur qui en connaissait parfois plus que lui sur ses propres offres. Et ça, bah, ça c'est un sacré euh, un, piqueur de rappel qu'il faut qu'il travaille sur son, sur son produit, sur les services, quelle que soit la complexité d'ailleurs du produit ou des services qu'ils qui vendent dans leur domaine. Euh, c'est une prise de conscience euh, de tout, je pense, de toute la, la force du métier de commercial qui fait qu'il euh, s'est spécialisé, il devient plus expert, il essaye de devenir trusted advisor. Peut-être qu'avant 2015, on avait les les, les premiers de la classe, c'était des Trusted Advisors, mais les autres... aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il n'y a plus le choix parce que le, le client, le prospect, en connaît énormément sur ce, sur ce produit-là. Donc, le bon profil, j'ai vu passer une question, du, en tout cas, nous, dans notre métier du, du, du commercial, c'est un commercial qui, voilà, c'est pas j'ai un logiciel, il est bleu, vert, rouge, il coûte tant et achetez-le avant telle date. Il faut vraiment comprendre le produit, d'ailleurs, il y a des profils mixtes qui sont très intéressants. On voit dans notre métier souvent des gens qui ont un profil technique, mais qui ont euh, cette capacité à, à pouvoir expliquer la technologie. C'est des très très bons profils puisque ils vont pouvoir se mettre dans la, dans la peau du client et, et comprendre le besoin euh, davantage que peut-être euh, il y a quelques années. Donc euh, tout ça, c'est tout ça, c'est euh, intéressant et c'est un changement qui, qui continue d'évoluer. Donc la question c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant oui. <rire> les prochaines années Alors on va y répondre euh, incessamment, mais je vois énormément de questions. Donc si tu es d'accord, on va euh, s'interrompre pour répondre aux questions. Parce que je pense que c'est très intéressant. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Euh, Isabelle, note tout scrupuleusement. Et nous n'en manquons aucune. Alors, déjà, j'ai répondu à une question qu'il y avait sur Facebook, parce qu'on est en même temps en live sur Facebook, et Ludovic Salen m'a posé la question de savoir où on trouvait le rapport Forester. Je viens de vous mettre le lien sur deux choses. Un, le rapport lui-même, Bon, et à l'époque, il valait 500 euros, je ne sais pas s'il si, si est encore payant. Et de l'autre côté, un un lien vers un podcast avec Andy Or qui refait un retour sur, ce, ce, sur ce, ce rapport deux ans après. Alors, après, je, je prends une question de Michael. Euh, Bertrand, quand vous dites que les marketplaces B2B sont en forte croissance, vous pensez auxquelles Quelle part de marché détiennent-elles aujourd'hui j'ai je n'ai pas la prétention de connaître les parts de marché, toutes les marketplaces, mais la Amazon B2B, Amazon Business, j'en parlais encore hier avec un un Client scandinave qui, bah, qui est dans le gel euh, euh, hydro-alcoolique, euh, qui est le leader, qui a le monopole euh, en Scandinavie, euh, qui, qui pense à changer leur modèle de vente. Et euh, le premier réflexe, c'est d'aller se mettre sur, sur, sur, sur la marketplace Amazon et de euh, positionner ses produits là-bas. Donc, c'est un exemple, mais il euh, y a pas mal de marketplace spécialisés dans, dans les différentes niches euh, de marché. Euh, donc, c'est vraiment un, un constat là, plus général que. que sur une, une place de marché. C'est un sujet qu'on avait traité beaucoup l'année dernière avec révolution sur le choix entre e-commerce en propre ou e-commerce au travers des places de marché. Aujourd'hui, la question, dans beaucoup de domaines, ne se pose malheureusement plus beaucoup. Vous avez même des outils qui sont pas mal répandus. Je pensais à un petit français pour les encourager. Shopping Flow, par exemple, qui permet de gérer soi-même depuis son inventaire, euh, un, un, comment dire, un, un, euh, un inventaire de produits et de le diffuser sur tous les, euh, tous les marketplaces qu'on veut possibles et euh, Donc, c'est des outils qui, vont, qui se développent pas mal. Ah, très... C'est très intéressant, si on peut en parler aussi dans la, dans la oui. prochaine partie, sur le, quelle est la, la bonne stratégie, ces canaux de vente internes, c'est-à-dire construire son, ses propres canaux de vente, et puis, euh, les caméaux de vente externes type Marketplace, quelle est la bonne approche, quel est le bon équilibre, euh, comment y aller, dans quelle, euh, quelles étapes. C'est un vrai dilemme, c'est un, une question qu'on retrouve euh, de manière très fréquente euh, chez, nos, chez nos clients. Oui, alors ensuite on a une question et je ne comprends pas bien précisément, cette petite précision 1,8 million ou 1,8 milliard de dollars à 7,2 ah, milliards, milliards. Le marché du marché, C'est juste en anglais, c'est billion, alors j'ai peut-être... C'est des milliards de dollars. Et voilà. c'est là, là, dans la partie B2B, c'est-à-dire que c'est le marché des plateformes de marketing automation dans le B2B. Ce volume de transactions, de plateforme logicielle était d'1,8 milliard en 2015 et il est à 7,2 milliards en 2020 et c'est des chiffres US, Amérique, États-Unis. Alors, Michael nous demande comment le monde commercial évolue-t-il, en particulier sur la première prise de contact avec le prospect Oui, donc c'est ce qu'on... Bah, tu en parlais aussi Yann, mais je peux répondre. Euh, il y a deux aspects, il y a la, il y a la partie capture. Donc, donc, tout ça part, de, tout ça part d une, d une, du contenu finalement, de l'engagement, euh, du, du digital marketing où on va vouloir euh, générer un intérêt et de l'engagement autour de sa marque, de ses marques, et capturer euh, via des outils type marketing automation, euh, formulaire, euh, chat, capturer euh, un intérêt d'un prospect. Et donc là, il y a plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs options, mais le, le, ce qui se passe de manière le, le plus fréquente, c'est que c'est la partie marketing, le digital marketing, qui va continuer le dialogue, en tout cas, dans le B2B, hein, on a des cycles de vente qui, qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Hein. Donc, mm -hmm. c'est vraiment des cycles de vente qui sont longs. Donc, plutôt que de connecter un vendeur très, très rapidement sur un intérêt qui est vraiment du duo, du funnel, on va pouvoir créer un dialogue qui va, qui va être soit des emails, soit du SMS, euh, soit d'une expérience personnalisée. La prochaine fois que cette personne va revenir, euh, grâce à des technologies de personnalisation, on va pouvoir créer un dialogue numérique avec cette personne, jusqu'au moment où on a un intérêt, un signal qui, qui est plus, on va dire, commercial. Et dans ce cas-là, on va pouvoir connecter cet intérêt-là avec un, un, un vendeur qui peut être soit un vendeur inside, c'est-à-dire qui, qui, est, qui est plus dans la qualification de, de, de l'intérêt de, de la personne, soit directement avec un commercial, donc ce fameux salesman qui aujourd'hui peut apporter beaucoup de valeur ajoutée et guider, qui va jouer le rôle de guide dans les prochaines étapes du cycle de vente. Donc, euh, en tout cas, c'est le, le cas principal que, que nous, on retrouve beaucoup euh, où, où le marketing, le digital marketing et notamment l'automation euh, prend, prend la main plus ou moins vite, on donne la main au, au commercial. Oui. Euh, pour, pour ma part, je vais peut-être répondre un peu à, à Michael, euh, mais il ne va pas être très surpris. Et <rire> je pense que ça fait 25 ans qu'on le répète, donc on a l'impression, euh, moi j'ai l'impression en fait de voir le, le résultat aujourd'hui de, de 25 ans d'évangélisation autour du contenu. Hmm. Euh, Jusqu'ici, euh, au début, c'était quelque chose de bizarre. Euh, les réflexions qu'on avait, c'est quand même, on n'est pas le Figaro, quoi. Euh, ce qui est vrai, d'ailleurs, on n'est pas le Figaro. Euh, du coup, euh, finalement, c'est quand même rentré plus ou moins dans les mœurs. Et ce que j'ai vu, c'est au fur et à mesure des entreprises, notamment en B2B, qui n'ont pas finalement pas tellement le choix parce qu'elles n'ont pas les moyens, pour la plupart, de faire de la publicité de façon satisfaisante. Or, pour construire des marques en dehors de la publicité, qu'est-ce que je vais avoir euh, Le contenu, si je ne suis pas assez riche. Donc, mmh. oui, mais alors… C'est là que c'est là que le bas blesse. C'est que il a fallu créer donc du contenu donc ce qui était devenu ce qui était euh, comment dire facultatif et optionnel euh, ah bah oui, ce serait vachement sympa si on avait un peu de contenu est devenu obligatoire. Bon maintenant il faut qu'on ait du contenu du contenu du contenu et les entreprises notamment euh, j'en ai vu quelques-unes sur le terrain se sont pas mal lancées là-dedans et sont devenues ce que j'appelle des contenes zombies, c'est-à-dire euh, ils sont ils sont produits du contenu, mais en gros, l'équipe, encore une fois, ayant perdu de vue l'objectif, euh, redoubla d'efforts On a produit, produit, produit, mais on ne savait plus pourquoi. Mm. Or, ce qui devait arriver, arriva, euh, c'est arrivé sur Internet, mais c'est arrivé avant Internet, bien avant. C'est ce que Michael Schaeffer a appelé le content shock. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le contenu qui n'était pas très intéressant. Il restait dans le fond du panier et tout le monde a regardé en se disant, bah, « c'est bizarre, mais ça ne marche pas. Mm » -hmm. En fait, ce n'est pas le que le contenu ne marchait pas, c'est que pour, pour que ça fonctionne, il faut, et pour qu'on réponde à l'évolution de ces acheteurs B2B qui recherchent de l'information, qui recherchent des « trusted advisors mm », -hmm. il faut être capable de créer un contenu qui sorte du lot et qui apporte une véritable valeur, c'est-à-dire véritablement sortir de son produit, être dans le conseil, faire des choses qui soient, qui sont pas faciles à faire, toujours en naviguant entre euh, des sujets qui, sont, qui se rapportent à ce qu'on vend, parce que si on, on raconte n'importe quoi, ça n'a pas d'intérêt non plus, et, mais qui en même temps s'en éloignent suffisamment pour être intéressants et informatifs. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de le découvrir euh, euh, sur le terrain avec des méthodes comme l'ABM, qui ont renversé la logique du content marketing. Le content marketing en fait, c'est la même chose, mais, euh, mais, mais pensé un peu différemment. Au lieu de produire un contenu et d'en attendre le de résultat en faisant rentrer les gens dans un, dans un entonnoir mécanique, mmh. qui finalement ne marchait pas toujours, eh bien, on s'est aperçu que c'était l'inverse qu'il fallait faire. Finalement, le gars qui va jouer au golf, il n'est peut-être pas idiot <rire> Et il n'est peut-être pas idiot, mais si en plus, il est capable de jouer sur les deux tableaux, de jouer sur le digital, sur les contenus, et d'avoir des contenus qu'il va pouvoir réutiliser en différents endroits sur le digital, mais aussi en dehors du digital, eh bien, il va pouvoir, comment dire, personnaliser ses contenus de façon à aller… Enfin, ce n'est pas lui qui va le faire, d'ailleurs, c'est des équipes mixtes, marketing et commercial qui vont pouvoir le faire pour aller approcher des gens de manière personnalisée. Et tu parles de contenu, je suis obligé de rebondir si tu me permets sur, sur ça, puisque c'est un des, un, un des changements. D'ailleurs, on vient du contenu. Donc, pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, Ibexa, c'est l'ancien nom d'Easy. Donc, Easy qui, qui, qui a 20 ans et on, on vient de notre métier. Il y, a, il y a 15 ans, Moi, ça fait 16 ans que je suis chez, je suis chez Ibexa. C'était de créer du contenu. On a travaillé avec avec tous les, les, les grands médias, on travaille pour Financial Times, pour The Economist. Donc, on vient, on vient de ce monde de contenu et aujourd'hui, on est sur le monde de l'expérience. Donc, c'est quoi la différence Parce que c'est exactement ce dont tu parles, créer du bon contenu sur le bon canal pour la bonne personne. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça, il faut, il faut créer une expérience qui va être unifiée. Parce qu'un des soucis qui, qui se passe notamment dans le B2B, c'est qu'on crée du contenu et puis ensuite, le process, le process de vente ou d'achat, de l'autre côté, il est, il est cassé avec ce contenu-là. On, on, on a, on a deux silos euh, qui, qui ont été construits, d'un côté les équipes marketing et de l'autre côté, on avait le transactionnel, s'il existait, ou des équipes commerciales. Aujourd'hui, la vocation d'une plateforme d'expérience, donc euh, chez Ibexa, et, et nous, encore une fois, on a la chance de travailler avec des grands comptes, ma, de, de, crédit, crédit Agricole, groupe Banque Populaire euh, Caisse d'épargne, on travaille chez Seva Santé Animal, chez, chez Atlantique qui fait beaucoup de, de B2B, chez Lidl, euh, en Allemagne, dans 30 pays, donc on, on, on est impliqué sur des, des, des process de transformation où on va pouvoir allier le contenu. Donc, c'est vraiment la gestion de la marque, gestion du contenu, mais aussi pouvoir, jusqu'à l'achat, euh, marier ce contenu avec l'expérience commerciale. Et c'est ça, c'est tout le but d'une plateforme d'expérience par rapport au vieux CMS, entre guillemets, que tu présentais en introduction, Yann, qui, qui, la vocation du CMS était de publier un article en ligne et créer un site web. Mm -hmm. Aujourd'hui, il faut que les entreprises puissent gérer une marque, mais plusieurs marques, donc faire du marque On a des usines à sites aujourd'hui pour créer un grand nombre de marques, gérer sa stratégie de contenu. Euh, la marier avec euh, le, tout, tout, tout le tunnel d'achat, finalement, jusqu'à une potentielle transaction, mais aussi la prévente. Donc, euh, c'est euh, la place du contenu, finalement, qui est en train de changer. Faire du contenu, comme tu dis, on, on l'a répété depuis des années et des années, mais le, le marier dans une expérience unifiée et personnalisée, parce qu'on a aussi de la personnalisation dans une plateforme d'expérience, on va pouvoir euh, ben, répondre aux attentes de cet acheteur B2B qui, lui, va privilégier quelque chose qui va vite quelque chose qui est fluide quelque chose qui lui rappelle ses expériences personnelles du B2C et qui finalement va lui permettre de, on va parler de fidéliser le client grâce à, grâce à ça quoi. donc ça je pense que c'est c'est très important de, de comprendre cette notion d'expérience par rapport aux problématiques de contenu qu'on qu on, qu on avait et que tu décrivais Yann, je ne sais pas si j'étais clair sur, sur ce côté d'expérience et marier le oui. contenu et unifier euh, grâce à une digital experience plateforme comme la nôtre par exemple. Oui, je, je pense qu'on pourra d'ailleurs je, je proposerai un petit sondage tout à l'heure euh, à mon avis il y, a, il y a la place pour un, un autre euh, webinaire sur cette notion d'expérience et, et d'ailleurs je pense que ça serait peut être assez aussi intéressant de revenir sur euh, sur ce qu'est exactement une expérience et, et qu'est-ce qui fait qu'elle est réussie et du, du point de vue du client bien entendu et, quels qu sont les critères de succès Alors, je vais, je vais accélérer sur les questions, parce qu'il nous reste 13 minutes, et on a plein, plein, plein de questions. C'est très excitant. Alors, euh, j'ai Jean-Éric. Euh, entre temps, on se partage plein de, de conseils de bouquins entre Loïc Simon euh, Rémi, qui nous a recommandé un bouquin aussi. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, je vous laisse prendre euh, les notes. Euh, et justement, je rebondis sur ça pour... Euh, Répondre, enfin, ou citer la question de Jean-Éric, quel est le profil du commercial B2B de demain, voire celui du manager de force de vente Quelles compétences acquérir pour s'adapter au changement bon, ben, J'ai touché un petit peu, j'ai touché deux mots, je, je, peux, je peux donner en tout cas une réponse. C'est euh, en tout cas, nous, aujourd'hui, quand on fait des, des, des entretiens d'embauche, honnêtement, ce n'est pas le profil commercial pur euh, qui, qui, qui m'intéresse. C'est vraiment euh, la, la capacité de vraiment pouvoir se plonger dans l'offre, comprendre l'offre, comprendre les besoins du client. Euh, oui, un profil qui va être plus expert, plus proche de... Dans notre cas, on fait du logiciel, de comprendre la technologie, pouvoir l'expliquer et, et cette capacité, je le, je le dis souvent d'ailleurs aux équipes chez Ibexa, la capacité à se placer euh, de l'autre côté de la table et à comprendre les besoins. C'est des choses peut-être très basique, et on, on a déjà entendu ça plein de fois, mais c'est au-delà des... des c'est vraiment pouvoir creuser sur la solution qu'on propose, et pas seulement euh, les interactions de vente classiques. Quoi. Merci Bertrand. On va passer à la question suivante de Nathalie, de HP, qui nous dit la limitation de la transformation de la vente des PME B2B n'est-elle pas, euh, pas d'être bien accompagnée dans cette transformation et de savoir à qui s'adresser parmi la pléthore de consultants et de fournisseurs de solutions <rire> <rire> Certainement. Euh, c'est certainement. vrai que nous, on travaille avec, euh, avec des partenaires, donc euh, nous, on fournit la plateforme et c'est. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour aller, est-ce qu'on doit... Aujourd'hui, si, si je suis une entreprise B2B, et notamment les PME, et que je, que je vends un service ou un produit, que, déjà la première question, c'est quelle est la performance de mes ventes Je pense que c'est la, la, première, la première question. Est-ce que c'est stable Est-ce que ça croit ou est-ce que ça descend Et en fonction de ça... Euh, on va pouvoir avoir, et, et là, il y, y a plein d'entreprises de, de, de conseils, nos partenaires ou d'autres qui, euh, qui peuvent effectivement accompagner euh, à faire les bons choix. Mais, mais je pense qu'il y a quelques bonnes pratiques, c'est euh, notamment sur la notion de marque. Je peux juste y passer deux minutes pour donner un exemple. Et, et euh, par exemple, on parle de, de, de est-ce qu'on doit créer son propre canal ou aller sur une marketplace B2B par exemple. Si je vois un produit X et que je veux, je veux diversifier ma manière de vendre, puisqu'il faut diversifier sa manière de vendre parce que les acheteurs eux diversifient leur manière d'acheter, donc si on ne se diversifie pas, on risque de ne pas être pérenne dans le futur. Être sur une marketplace par exemple, c'est très bien. On va pouvoir exposer son, son produit dans un marché et, et, et exposer son produit peut-être aux bons acheteurs. Par contre, sa marque, si on n'est pas un leader de, du marché, bah, ça va être une problématique de prix. Et, et la marque qui gagne sur une marketplace, ce n'est pas la marque des produits, c'est la marque de la marketplace. Donc, mm -hmm. en fonction de la force de sa marque, en fonction de sa position sur le marché, en fonction de, de la performance de mes ventes, vous comprenez bien que l'intérêt d'aller soit sur un canal externe de cette manière ou alors travailler sur sa propre marque, avec, ce, avec développer son propre contenu, son propre canal de vente, euh, c'est un enjeu qui n'est pas, pas, pas le même pour toutes les entreprises. Et, et jusqu'où aller C'est-à-dire, si je choisis d'aller sur mon propre canal de vente, est-ce que je suis obligé d'aller sur, sur le tout e-commerce Ou est-ce que je peux commencer à implémenter, basé sur du contenu, basé sur de l'engagement, basé sur la personnalisation, un canal de vente ou un tunnel d'achat qui, qui peut aller jusqu'à de la cotation qui peut aller sur la, la demande d'offres, qui peut aller jusqu'à de la... Voilà, on, on, peut, on peut prendre une étape, on, on peut faire ça par étape, par étape et de manière progressive. Euh, et, et effectivement, euh, je, je pense que cet exemple-là montre qu'être bien accompagné et, et, et, et avec les bonnes personnes autour de soi, pour y aller de manière progressive et, et tester des choses, euh, c'est clé. Effectivement, on... et, et l'exemple de ce rapport d'Andior qui dit si vous voulez survivre, vous allez perdre vos commerciaux, Aller sur du self-service e-commerce, prouve bien que euh, ce n'est pas la solution unique au problème. Donc, oui, euh, très clairement, bien s'accompagner euh, d'un point de vue technologie et d'un point de vue con conseil est, est, est, est clé. Et, et, et allez-y en explorant en, de manière agile, en testant des choses. Il n'y a pas une seule recette miracle, malheureusement, mais euh, il faut y aller de manière progressive. Et on pourra, pourra peut-être revenir aussi dans un, dans un autre webinaire. Je, je conseille un, un article que j'ai écrit pour Survey Magazine qui s'appelle « Guide de survie pour les marketeurs dans la jungle de la MarTech ». Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 7000 solutions de marketing euh, qui existent sur le marché, marketing et vente. 7000 solutions. Euh, voilà, ça peut, si on le prend au premier, au premier degré, euh, c'est effectivement, on peut… Euh, être complètement euh, figé dans ses bottes et se dire, euh, ça y est, le monde est terminé. Euh, je vous conseille de lire ça parce que j'ai posé quelques conseils de bon sens et je vous ai partagé aussi quelques anecdotes euh, croustillantes euh, sur, euh, sur ce monde côté euh, éditeur aussi. Des fois, ça, ça paye. Euh, donc, il faut savoir déco décoder et prendre du recul aussi par rapport à toutes ces solutions et, et très, très, très pragmatique. Et si vous avez une solution qui n'est pas la meilleure, mais qu'elle marche Regardez-la. <rire> voilà, donc ça, des... il y a des petits conseils comme ça qui sont très, très simples. Dans ma carrière, j'ai toujours vu quelqu'un qui venait me voir en me disant « Mais tu as choisi ça, mais tu aurais dû choisir ça. Ben, »« Oui, c'est sûr, et ça marche. <rire> »« Ah oui, mais ça, c'est mieux. »« Oui, d'accord. »« Mais il y en a plein, en fait, qui sont mieux. »« Mais ça dépend, en fait. »« Ça dépend de quel est mon besoin. »« Ça dépend comment je l'ai mis en œuvre. »« Et ça dépend comment, euh, comment je vais pouvoir la, la faire évoluer. » Donc euh... Merci Antoine de nous avoir mis un lien, il nous, a, il nous a rédigé un résumé du bouquin sur le blueprint, là sur le SAS euh, Sales Organization, donc euh, vous pouvez le télécharger. Alors, question suivante euh, pour euh, Ludovic euh, euh, qui nous écoute sur euh, euh, Facebook en direct de, du Havre. Donc, la zone verte, lui, il a plus de chances que nous. Euh, C'est un point hyper fréquent. Comment ne sait pas objectiver sur la qualité On se rabat vers des indicateurs quantitatifs, des vanity metrics. J'ai fait 40 rendez-vous, j'ai appelé 70 personnes en une semaine, j'ai un SSI de 80. Et quel est le niveau de conversion euh, Alors, un, je, vais, je, vais, je vais répondre à ça parce que… Euh, j'ai officié, moi, comme commercial, j'étais pas bien bon d'ailleurs. Euh, donc, je peux, je peux parler d'expérience parce que je me suis un peu amélioré parce que justement, on m'a mis des coups de pied aux fesses en me disant d'aller voir des clients. Et, et je, vais, je vais nuancer un peu ce que tu dis, euh, Ludovic. Euh, effectivement, le, le critère quantitatif n'a pas d'importance. Euh, aller voir 10 clients, 10 clients par jour, dans un sens, bah, ça n'a ça pas, pas grand sens. Mais en même temps, ne pas aller en voir non plus, ça n'a pas grand sens. Et donc, du coup, moi, je me souviens de cette période où j'avais un peu de mal à sortir de mon bureau, où j'avais euh, un, un directeur des ventes qui tapait dans le bureau tous les lundis midi en disant, allez sur le terrain, les gars, c'est rien à faire ici. Et qui nous disait, euh, allez voir 10 personnes par jour. On ne sait jamais, il en sortira toujours quelque chose. Et, et je me souviens m'être forcé, justement, à aller voir des fois des, des clients de façon inopinée, parce que c'était un peu stupide d'avoir ce, cet objectif de 10 à visiter par jour, mais quelque part, bah, toujours, 5 minutes de passer devant un client, c'était toujours mieux que 5 minutes de passer ma, dans ma voiture. Et du coup, il faut se méfier de ça parce que euh, l'objectif quantitatif n'est pas forcément idiot. Mm. Et s'il est bien géré, il peut être aussi un élément de discipline et surtout de faire quelque chose, mon avis, qui est important de redécouvrir sur le terrain et qui a été à un travers peut-être de la démarche, euh, la mauvaise démarche social selling, donc pas celle que, que, euh, que, que, que professe notre ami Loïc, c'est qu'il y a beaucoup qui sont restés derrière l'ordinateur en faisant clic-clic et en pensant que ça suffisait pour aller voir des clients. Mais non, le, le but du social selling, c'est d'aller voir des clients et, et donc le digital, il doit être un lien euh, pour aller voir ses clients. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien envisager des méthodes digitales qui permettent de voir des clients. Moi, je, je ne me déplace pas beaucoup, alors surtout en ce moment, ce qui ne m'empêche pas de voir des clients, mais je les vois au travers du digital. Mmh. alors euh, J'espère que c'est clair et que ce n'est pas trop caricatural, mais je, moi, j'ai trouvé du bénéfice dans ces objectifs. Euh, je peux apporter euh, juste un, un, oui, commentaire, bien sûr. un commentaire rapide Moi, je pense que pour répondre à cette question, tout dépend du cycle de vente dans lequel on est, c'est-à-dire dans, dans, dans le B2B, puisqu'on parle beaucoup du B2B, j'imagine que, que la question est, est sur le B2B. Euh, si on s'adresse au client final, euh, la quantité… Fin, voilà, si, si on est sur un cycle de vente qui dure un an, sur des, euh, des produits qu'on garde 10 ans ou qu'on garde 5 ans euh, dans, dans, dans l'industrie ou dans le logiciel ou peu importe. Faire énormément de quantitatifs, ça veut dire qu'il faut quand même avoir une chance énorme pour tomber sur une période comme ça, sur le moment où la personne va avoir envie ou avoir besoin du produit ou service qu'on qu qu connaît. Donc tout dépend du cycle de vente. Par contre, euh, si on vend de manière directe ou indirecte, c'est aussi un autre, un autre point. Euh, effectivement, le quantitatif, si on a par exemple un réseau de revendeurs ou de, de fournisseurs ou de dealers en fonction des, des, des, des secteurs dans lesquels on a, bah, au plus on a des discussions de qualité, donc le quantitatif, comme tu disais, est quand même quelque chose qu'il faut, il faut oui. avoir suffisamment de discussions qualifiées pour pouvoir faire du business. C'est ça. Mais par contre, pour le client final, dans le B2B, gros cycle de vente, si vous vendez des ascenseurs industriels à 3 millions d'euros, euh, je ne suis pas sûr que de faire euh, 100 rendez-vous par jour euh, ou par semaine va forcément aider euh, beaucoup. Donc, il faut, faut s'allier au digital, qualifier les intérêts, faire du contenu, tout ce qu'on a discuté auparavant. Absolument. Oui. Je, je, je, effectivement, je précise que mon expérience antérieure dans la vente était dans, dans le B2B, bien entendu, mais sur, sur de l'électroménager. Donc, ce n'est pas, c pas de la vente... Ouais. Euh, ouais. C'est pas de la vente complexe. Enfin, si, c'est de la vente complexe, mais c'est de la vente sur des gros volumes et c'est une vente assez rapide avec des, des temps de closing très courts ouais. euh, de l'ordre de, de, de la semaine ou des de 15 jours. Euh, Michael, d'ailleurs, pose une question à ce sujet. A ton idée de la charge que représente euh, la prospection pour conclure une vente Alors, euh, euh, euh, alors est-ce qu'une étude a été faite pour ça euh, Oui, enfin, il... il donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, tous les vendeurs qui ont vendu suffisamment, en général, savent à peu près, euh, au bout de combien de temps, ils vont closer. Alors, une étude, je ne sais pas, un, en tout cas, il y a un livre blanc qu'on a écrit avec Evolena euh, il n'y a pas très longtemps, et qui a été publié par Madines. Je vais vous mettre le lien, visencatg.info. Euh, slash scale, et c'est un, euh, un point qui est soulevé par euh, Franck Lacombe et Laurent Chiosotto dans, dans le bouquin euh, sur euh, justement euh, l'industrialisation euh, de la vente, c'est qu'en général, à partir du moment où on connaît son cycle de vente, eh bien, on peut aller plus loin, et si on ne le connaît pas, euh, alors est-ce qu'il y a une étude bah, C'est une bonne remarque, Michael, euh, je vais chercher ça, euh, je, je, je ne sais pas. <rire> Euh, question de Jordan, pourquoi et comment euh, l'ABM prend-il le pas sur l'inbound Peut-être que je peux répondre à ça. Alors, pourquoi et comment Alors, pourquoi Pourquoi, c'est très simple. Encore une fois, je répète, il y a B2B et B2B. Euh, plus on va monter dans le, le, le haut de gamme et dans la vente complexe, et moins l'inbound va avoir un intérêt. Pourquoi C'est tout, tout à fait simple. Dans l'inbound et notamment dans le marketing automation, on va faire rentrer les gens dans un scénario et au fur et à mesure, dans un, comment dire, dans un euh, sales funnel, comme on dit en anglais, dans un entonnoir de vente. C'est pas un tunnel de vente, c'est un entonnoir de vente. Et qui est en fait une méthode d'ailleurs euh, qui est très ancienne. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'entonnoir de vente, le sales funnel, c'est Sint Elbo Lewis. C'est le premier, le premier publicitaire qui a existé aux États-Unis. Hein. C'est 1800 Combien Loïc 1870 Un truc dans le genre. Sindelmo Lewis, 1865 ou 1870, l'entonnoir du ventre. D'ailleurs, au début, ce n'était pas d'un entonnoir, c'était des, des, des sauts Et ça, il s'il appelait ça. Donc, euh, c'est une méthode qui est très, très ancienne et très mécaniste. On a des gens, la... mettant, elle est très simple parce qu'on a beaucoup de gens à l'entrée, donc on crée un gros flux et puis au fur et à mesure, j'en viens à la question de Ludovic qui en fait du quantitatif, et au bout d'un moment, boum, boum, boum, boum, on arrive à un nombre de gens un petit peu plus précis qui achètent. Sauf que dans la vente complexe, ça ne se pose pas comme ça. Déjà, un, il n'y a pas une personne qui achète. Je l'ai dit Dans les ventes les plus complexes, celles que j'ai vues, les plus complexes auxquelles j'ai participé, un milliard d'euros des équipes de vente entre 50 et 100 personnes, des acheteurs entre 150 et 200 personnes sur plusieurs pays, sur plusieurs sur plusieurs continents. Donc, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un type qui va vous remplir un formulaire pour dire euh, je voudrais acheter euh, votre solution d'outsourcing à un milliard d'euros. Ça n'existe pas à partir d'un panier d'achat qui va être au delà de 1000 ou 2000 euros. Euh, annuel, bah, ça va devenir très, très difficile de faire de la performance en B2B, très difficile. Donc, euh, forcément, ces méthodes d'inbound quantitatives, elles ne sont pas applicables. Euh, alors, pas, pas applicables, c'est peut-être un peu exagéré aussi, parce qu'elles sont applicables d'une certaine manière, mais elles ne vont pas donner un résultat garanti et statistique tel que vous l'auriez sur un marché de masse B2B ou un marché de masse B2C encore plus, parce que vous allez avoir de très très gros flux qui vont vous permettre ensuite de, de concrétiser vos, vos entonnoirs de vente. Donc voilà pourquoi la BM prend le pas sur l'inbound, pour plein de raisons. D'abord Bertrand l'a expliqué, parce que c'est le marketing qui prend le pas aussi sur la vente et qu'à partir d'un certain moment, eh bien, il faut, on finit par avoir le marketing qui essaye de vendre et le vendeur qui essaye de faire du marketing avec du social selling et ça n'a plus aucun sens. Et donc, il faut aussi rassembler ces deux populations pour que le marketing soit plus proche de la vente et que le vendeur soit aussi s'appuie plus, plus, plus, plus efficacement sur ses équipes marketing. Alors, du coup, c'est passionnant. Il y a plein de questions, mais on est en train de dépasser un peu l'heure. Alors, si vous êtes d'accord, on peut continuer un peu. On a perdu quelques personnes, mais c'est normal. Je vais quand même continuer à répondre aux questions. Et puis, peut-être qu'il y a de la place. Peut-être qu'on peut garder ces questions, d'ailleurs, supplémentaires pour un prochain webinaire. Alors, Loïc, justement nous dit, c'est plus une remarque, il dit qu'il faut positionner le vendeur dès le début du parcours d'apprentissage d'achat et non pas attendre que le prospect soit déjà à l'achat, je pense qu'il faut un travail en équipe entre vente et marketing. On se rejoint, j'étais arrivé à la même conclusion, effectivement, j'ai publié avec Touch and Sell un livre blanc sur ce sujet-là autour de la collaboration entre vente et marketing et j'essaierai de retrouver le lien pour Peut-être euh, peut dernière question pour la route c'est quoi un bon contenu ah, C'est la question en 300 000 dollars doit-on faire du contenu qualitatif ou miser sur le quantitatif il y, a types, il y a différents types de contenu en fonction, encore une fois, de, où on est dans le, dans le funnel, dans le sales funnel il y a le top of funnel content il y a le middle of funnel content donc tout dépend. Je pense que c'est un contenu aujourd'hui qui est court, qui est to the point, qui va vraiment au, au bon interlocuteur. Et encore une fois, parce que, et tu posais la question, et on en reparlera certainement, mais qu'est-ce qu'une expérience digitale ben, C'est le bon contenu. Une expérience digitale, c'est une interaction entre un utilisateur donc unique et un contenu. Donc le bon contenu, c'est celui qui est capable de connecter à, à l'audience qui à l'audience qu'on qu targette et dans la phase du funnel dans laquelle on est, donc, on n'écrit pas le même contenu si on cherche à capturer un intérêt euh, de type euh, j'évalue des solutions, j'évalue des services, je suis pas encore très clair sur le besoin que, que j'ai, ou alors est-ce que je suis plus, plus tard dans, dans, dans, dans mon cycle de décision, donc, là il faut un contenu qui est un peu plus percutant et, et, et un peu plus précis sur, sur le type donc euh, c'est ça. Moi, je pense qu'un bon contenu, il est associé euh, où on est dans le cycle de décision de, de, de l'audience. Et puis, euh, il reste court, et parce que voilà, des très très très longs contenus aujourd'hui, euh, on le fait sous forme de livre blanc, ou de, de PDF, ou de, de rapport, etc. Mais euh, avec la myriade de contenus qui existent, on n'a pas le temps de. Il faut aller to the point, quoi. Alors. Euh... Je vais un peu te contredire, désolé. Il y a eu un rapport très intéressant de euh, Same Rush. Euh, si j'arrive à me reconnecter à Evernote, je vous l'envoie. Euh, qui, euh, qui a justement indiqué euh, les contenus qui marchaient mieux. Alors, mm -hmm. ils l'ont indiqué avec des statistiques. très intéressant parce que, du coup. Euh, en dehors du euh, « j'aime bien les contenus courts, j'aime bien les contenus longs euh, »,« il faut faire du snack content »,« il faut faire du snackable content », ou je ne sais pas. Euh, finalement, euh, on ne sait pas. On, on sait pas. Mais eux, Sam Rush, ils ont mesuré. Ils ont mesuré les contenus qui apportaient le plus d'engagement, et c'est très contre-intuitif en fait. Euh, les contenus qui portent le plus d'engagement sont les contenus au-delà de 3000 mots. Je ne sais pas si vous imaginez, 3000 mmh. mots, c'est énorme. Moi, ben, je le vois systématiquement sur les articles chez Visionary Marketing. On est assez spécialisé dans les contenus très, très longs. On aime bien ça. On appelle ça le long form blogging. Et du coup, ça crée un, un, un, une forme d'engagement avec, avec les lecteurs euh, qui savent qu'ils vont trouver, euh, qu'il y a de la viande. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire des bons contenus qui sont courts. Ça ne veut pas dire ça du tout. C'est d'ailleurs mmh. beaucoup plus difficile d'écrire des contenus courts qui soient bons. La vraie question, je pense que c'est une question qu'il faudrait euh, recycler celle-là parce que c'est une vraie bonne question. Qu'est-ce qu'un qu qu bon contenu Je pense qu'un bon contenu, c'est un contenu qui apporte une valeur ajoutée à son lecteur. Voilà. Et, et ça, il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas de mesure absolue pour ça. Euh, mais, euh, mais donc du coup. Je ne suis pas complètement convaincu que ce soit une question de taille. Mmh. Si le contenu est bon et qu'il faut euh, beaucoup de recherche pour le faire, on est, comme je dis, on peut spécialiser là-dedans. C'est aussi notre signature. Et, et le fait que ce soit une signature fait aussi que, bah, du coup, ça sort du lot. Parce que quand on voit un livre blanc euh, qui, euh, qui est assez épais, euh, sur lequel il y a eu beaucoup de travail, bah, on, on, peut-être qu'on est aussi... Euh, il y a une déception qui est moins grosse que quand on lit un livre blanc qui est très très court et on se dit, ah oui, c'est intéressant, ça soulève quelques bons points, mais, mais euh, quid derrière Je pense ah, que euh, il, y a, il y a beaucoup de... Je, je, prends, je, je pense que c'est une question qui mérite euh, oui. euh, qu'on qu s'y penche, parce que la, la question, elle n'est pas simple. Elle est pas simple oui, et moi, est après, pas, après euh, moi, je reste persuadé, hein, puis après, on peut avoir des avis différents là-dessus, mais je reste persuadé que au plus tu es dans le dans le funnel, au plus tu as un engagement déjà créé. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas contradictoire avec l'étude que tu présentes. Si l'engagement est déjà créé, effectivement, l'audience va pouvoir lire davantage, se creuser davantage. Parler du commercial, qui lui aussi doit se plonger davantage dans de la valeur ajoutée. Voilà, les contenus, les peut-être plus longs, plus plus précis, ben ils apparaissent plus tard. Je pense que je pense qu'en haut de funnel, on peut pas être d'accord, mais en haut de funnel, on a Souvent, dans la majorité des cas, pas le temps de convaincre le lecteur avec des contenus qui sont forcément trop longs. Euh, en tout cas, l'entreprise B2B elle-même, il peut avoir des acteurs qui font des comparatifs, qui font ce genre de choses où là, les gens vont peut-être se plonger sur des évaluations un petit peu plus longues. C'est intéressant, effectivement. Est-ce que c'est lié au moment du funnel Est-ce que c'est plus en fonction des audiences, en fonction des marchés je, je pense qu'on euh, avait fait un travail intéressant pour, euh, pour vous. D'ailleurs, euh, il, il y a deux ans euh, sur la, euh, la segmentation des contenus pour le e-commerce. Mais mmh. je pense qu'on pourrait faire également la même chose euh, pour euh, quelque chose de plus large parce qu'effectivement, il n'y a, a pas un bon type de contenu. Ça dépend effectivement si je veux rentrer dans une logique inbound ou là, justement, j'ai un funnel. Euh, Effectivement, l'objectif n'est pas forcément le même. Si je veux, par exemple, euh, fournir un contenu euh, euh, simple et utile autour d'un guide d'utilisation, ouais. je ne vais pas forcément écrire un article de 3000 mots. Ce n'est pas l'objectif. Je vais plutôt avoir une approche sur euh, guide euh, d'usage guide euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très simple, avec un format. D'ailleurs, quand on écrit un guide d'usage et quand on écrit un livre blanc, on, les méthodologies sont inversées. Dans, mmh. dans le livre blanc, on part d'un texte et on le structure. Et dans un guide d'utilisation, on part d'une structure et on écrit un texte. C'est mmh. inverse. Et, et je, pense que, je pense que le contenu, il doit être on, encore une fois parler d'expérience, le bon contenu dans, au bon utilisateur, dans le bon contexte, dans le bon canal. Et en fonction de ces trois paramètres, le contenu, il doit pouvoir s'adapter. Nous, on travaille beaucoup dans les médias. Je parle d'Economist de, de, de, de Financial Times. Ils ont un contenu, un grand contenu, qui sont capables, parce qu'il est structuré, de dire sur tel canal, dans tel contexte. Je ne vais pas reprendre la globalité du contenu. Je vais reprendre trois fragments et je vais le montrer dans ce contexte mobile, dans mon application iPad ou quoi que ce soit. Je vais le montrer sous une forme différente parce que le contexte et le mindset de mon utilisateur qui est intéressé par ce contenu, il est différent. Donc c'est pour ça que c'est pas l'équation, elle n'est pas simple, parce que ce n'est pas juste un utilisateur qui va lire un contenu, il y a aussi le contexte, où il est dans son cycle de décision et, euh, et sur quel canal il, il interagit avec ce contenu. Mais ça c'est passionnant, hein. c'est notre métier depuis 20 ans et, et structurer le contenu en tout cas et comprendre son, son audience et ça permet de créer des expériences uniques en fonction du contexte. Alors, Françoise me fait remarquer, on va conclure là-dessus peut-être parce qu'on a un peu débordé de l'horaire. <rire> que euh, euh, comment dire, le, les contenus longs sont bons pour le SEO. Euh, oui, ça va, ça va de soi. Bien sûr, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux pour le SEO. Euh, et donc, du coup, euh, effectivement, euh, là. Euh, on peut peut-être apporter une nuance, effectivement, sur, le, sur cet aspect taille du contenu. Mais ce que on pourrait revenir sur ce rapport à S&M Rush qui est très intéressant parce qu'il est, est très détaillé, et il donne beaucoup beaucoup de chiffres qui sont très inspirants pour bien réaliser sa stratégie de contenu. Voilà, merci Bertrand. Je pense qu'on va libérer nos amis qui, sont, qui ont eu la gentillesse de rester très nombreux jusqu'au bout, même malgré notre débordement sur le temps. Et merci à toutes et à tous. Il y a encore quelques questions qui restent. Je pense qu'on va s'en inspirer. Peut-être que je vais profiter encore de votre présence pour lancer mon questionnaire et puis demander aussi à Isabelle de nous mettre le lien pour le livre blanc. De toute façon, on vous le renverra par le mail. Comme ça, vous pourrez le télécharger facilement. Merci à tous et à toutes. Voilà, vous pouvez... Isabelle nous a remis le lien vers le livre blanc. C'est visnktg.info slash /ibex... ibexa D... dxp. Tout bêtement, ibexa dxp. Ah, merci pour vos réponses. Très sympa. Ça va bah, nous... bien nous servir euh, pour la suite. Euh, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets euh, qu'on a évoqués ici et qui ont eu une résonance intéressante et beaucoup de questions intéressantes. Merci à tous, euh, bonne, bonne journée et bonne chance et puis euh, bon retour à la vie normale, on espère le plus vite possible. Merci à tous, au revoir.